Bonjour, je m'appelle André de Bézieux, je suis formateur indépendant certifié dans la région de Toulouse. Voici une liste de quelques formations. Je fais des formations de site web, notamment des formations gestion de projet, des formations audit qualité, des formations sur les CMS Joomla et WordPress. Je fais aussi des formations e-commerce avec le plugin WooCommerce. Des formations réseaux sociaux avec Facebook Entreprise, Instagram et LinkedIn. Des formations référencement naturel, SEO Google, et du référencement local avec Google My Business. Des formations LMS, vous pourrez ainsi créer votre plateforme e-learning. Mes moyens et les méthodes pédagogiques sont un accès à un LMS dédié aux stagiaires, visio possible pour les déplacements, je vous accompagne pour le passage des certifications et vous avez à votre disposition des outils pour vous entraîner avec des quiz. Mes certifications, entre autres, certification de Google Digital, la certification qualité web OPQuest et ma certification Calliope pour les formateurs. Mes diplômes, un BTS informatique de gestion, un diplôme de concepteur multimédia en titre RNCP, et un CQP de formateurs indépendants. J'ai reçu les prix suivants, les nets d'or en 1999, pour la création d'un site internet, ensuite les nets d'or en l'an 2000, puis le talent de l'innovation. Enfin, vous pouvez me contacter sur le site flash-comet.com ou au mail. André.debezieux.com ou m'appeler au 06 30 00 91 44.